salut salut c'est rassi bienvenue sur ma chaîne ignor 109 tv aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur comment utiliser OBS studio c'est un logiciel gratuit qui peut vous aider à faire des lives à faire des vidéos de monta montage pas tout à fait de montage et um, Enregistrer, je vous le Enregistrer des vidéos. Et vous pouvez utiliser sur Facebook, sur YouTube et Twitch. C'est très pratique. OBS. Pour l'utiliser, vous devez ajouter. Quand vous avez téléchargé, vous l'ouvrez, l'OBS. Vous allez devoir vous allez pouvoir euh, ajouter des sources et des scènes, des scènes d'abord, pour ajouter une scène, pour ajouter une scène, une scène, tu dois cliquer sur le plus en bas à gauche de l'écran, comme ça, vous voyez, en bas à gauche de l'écran, je puisse bien. Vous cliquez, ça te donne la possibilité d'ajouter des scènes vous pouvez ajouter autant de scènes que vous pouvez comme moi j'ai déjà 1 2 3 4 scènes je vais juste faire semblant d'ajouter une scène pour vous montrer c'est pas difficile comme ça vous pouvez nommer le, la, la scène vous donnez le nom que vous voulez moi je peux dire scène OBS j'ai écrit OBS là, je sais que c'est OBS j'ai cliqué OK et maintenant j'ai ma scène OBS qui est ajoutée là Là, c'est sur ça que je suis en train de, de voir et il n'y a rien sur la scène. Il n'y a rien du tout de Comme je suis déjà en train de filmer avec une chaîne. je vais vous montrer. Euh, là, j'ai la scène. pas besoin de cette scène, je vais regarder. Je vais faire ça. Et voilà. Là, vous avez le scène, vous pouvez ajouter maintenant des sources. Pour ajouter des sources, il faut cliquer sur le plus, qui est en bas et à gauche de l'écran. Puis, là, ça ajouter été ajouté. Quand tu prends le futur sur le plus, ça va vous demander d'ajouter. Ça vous cliquez là-dessus. Ça, c'est autant de sources qu'il y a que vous pouvez ajouter. Euh, on va ajouter 4000. Bon, ma première chose ajouter, si vous voulez ajouter un micro, vous cliquez là-dessus, vous donnez les noms à votre micro. déjà micro01. Mm -hmm. 0 3 euh, oui. vous 2 2 je 3 2 2 la source 2 2 2 vous Je 2 là 2 vous vous 2 le 2 3 vous 2 vous voulez 2 3 2 2 votre 3 et là vous pouvez um, modifier, ajuster et si vous avez un micro spécifique, le nom va apparaître ici, comme ça vous, vous allez vous avez le cas sélectionner et vous allez faire OK, moi je vais mettre par défaut parce que j'ai pas besoin vraiment, vous voyez, c'est déjà apparaître Micro 01 et c'est actif. Quand je parle, vous voyez que ça, ça fait des.. ça envoie un signal. Et le micro que j'utilise, c'est ça. C'est parce que je l'ai um, um, paramétré pour que ça, ça marche. Comme ça, vous voyez la différence là. Si je ne vais pas paramétrer ça. Je n'ai pas besoin. Sinon ça va faire des bruits pour rien dans... Dans, dans, dans ma vidéo je vais juste enlever et vous pouvez là c'est pour le volume vous voulez baisser faites ce que vous voulez si vous voulez um, fermer le micro tout est ici vous cliquez clic gauche et là vous, rend, vous rendez ça opérationnel maintenant là c'est fermé là c'est ouvert n'est pas difficile, vous pouvez ajouter plusieurs micros comme vous voulez. Autre scène, moi je vais juste supprimer totalement. Pour le supprimer, vous faites clic droit et puis je vais supprimer. Et et euh, autre chose que vous voulez ajouter sur votre autre source que vous voulez ajouter sur votre scène. Deux sorties, capture audio. Si vous mettez des vidéos en, en play, en background, vous pouvez ajouter des captures audio parce que sinon ça ne pourra pas enregistrer. C'est la même procédure, vous allez nommer le nom que vous voulez. Moi je vais faire capture de sortie et ça apparaît. Ça apparaît déjà en bas et je je pas de faux qui okay, déjà fait je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas mis de musique euh, juste pour pouvoir euh, expliquer comme il faut. Ben enfin j'ai des, des scènes qui ont des vidéos qui ont toutes tout les sources euh, là c'est ça qu'on a ajouté on a ajouté ça vous, vous pouvez même Vous pouvez aussi mettre, euh... vous pouvez aussi mettre euh, votre, euh... votre logo. Comme moi, j'ai mon logo, je, je vais juste montrer comment faire. c'est mon logo, il est vous voyez, il a fermé. Ouais, je vais vous montrer comment ajouter le logo. Vous allez cliquer sur plus Et vous allez sur Images là je vais un peu déviser l'image et là moi je vais aller sur euh, image sur 2 c'est juste pour vous montrer après si vous prenez ça alors je fais ok je vois la chose, je vais ok Là ça me demande d'aller chercher mon image sur le fichier de mon ordinateur, je vais le parcourir, je vais aller sur mon ordinateur, je vais aller sur PC, je vais aller sur mon channel et je vais cliquer sur, et je vais ajouter, vous voyez, ça c'est mon logo, comme ça je, je peux la mettre. Hein? Ici ok, maintenant il, il faut que je l'arrange pour que ça apparaisse bien. Vous allez jouer avec ça et puis vous voyez, c'est dans mon logo ici. Là c'est mon logo, j'ai un logo ici, alors voilà, ça fait que deux, je pouvez mettre tout que vous voulez, si c'est ça que ça marche, que je veux, mais c'est comme une photo, vous pouvez mettre la photo. Si vous avez d'autres choses à, à présenter, vous, vous mettre la photo et ça va apparaître et comme vous, vous allez vous arranger avec avec la, la grosseur, la grandeur, la hauteur. C'est un peu juste ça. ça C'est jouer tout jeu avec ça. C'est comme ça on apprend aussi. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter encore On peut ajouter du texte, comme je vous disais un texte abonnez -vous. Ouais, je pour vous montrer le tout ça un peu, bah. maintenant c'est le temps que je vous montre tout ça et je vous demande d'abonner hein. c'est vrai vous faut devoir sinon euh, je vais être fâché hein. <rire> c'est une blague euh, ok vous allez ajouter une texte un texte là là voilà, c'est ok on clique sur le texte vous donnez le nom à votre texte là moi je vais faire un texte c'est quoi un texte euh... qu'est ce que je vais dire je vais écrire le nom de mon le... de ma chaîne comme ça vous pouvez écrit qu ce que vous voulez c'est c'est votre choix texte De, de, de. Vous voyez? Là, pour commencer, vous pouvez directement écrire votre texte. Vous pouvez euh, écouter le nom de, mon, de ma chaîne là je vais choisir les caractères que je veux, ça dépend de vous, il y en a plein ben c'est un peu ça, je vais choisir ça et je vais juste laisser régulier je fais ok, bon, ça a changé de forme maintenant pour les couleurs, vous allez juste puis faire descendre pour donner les couleurs ah, là c'est les couleurs je sélectionne les couleurs je vais donner la couleur rouge je fais ok pour ça et puis je vais donner une couleur euh, contour je vais donner un petit, petit blanc hein? bleu je vais donner une couleur contour je sélectionne et je cherche le bleu le bleu, j'ai fait OK et vous voyez en dessous c'est déjà appliqué et je coupe tout ça, je fais OK et voilà, ça me donne ça sur le nom de ma chaîne. Là, je vais euh, jouer avec okay, ça ben Je vous montre ça comme ça parce que j'ai fait avec ce que je suis entré dans le réseau, là, je vais vous le montrer après. Je vais le mettre, euh, vous voyez, je vais jouer avec ça, c'est un peu ça comme ça, là, si je mets ça, là, et puis, euh, le nom de, de ma chaîne, euh, c'est ça, et je vous demande de vous abonner. Euh, c'est avec les captures d'écran que je suis en train de enregistrer euh, cette vidéo je vais, je vais essayer d'ajouter une capture d'écran pour vous montrer c'est presque les même procédure vous devez juste cliquer sur, euh, sur le bouton plus et vous allez trouver euh, le capture Capture d'écran, c'est ça capture d'écran, c'est avec ça, c'est pour ça que je joue avec l'écran, je, je, je le fais plus gros, plus petit, et puis euh, c'est bizarre. Juste pour mettre les choses pour que vous puissiez le voir. Capture d'écran 2, j'ai déjà un, je vais mettre 2, mais je vais pas. Je vais mettre et puis vous faites ok mais si vous voulez voir le le kisser tu, tu cliques là ça c'est c'est pour ça que vous voyez mon souris mon, mon, souris euh, sinon si je fais ça vous n'allez pas le voir vous voyez ici non maintenant ici oui vous voulez le voir là vous faites ok et vous voyez, c'est pareil, c'est à vous de, de le cadrer la façon que vous voulez et vous faites ok et puis c'est ça que ça donne, moi je vais l'enlever parce que ça va m'empêcher de finir c'est pas difficile, euh, c'est un peu ça, je l'enlève juste pour vous rejoindre l'essentiel je pense que je vous dis l'essentiel mais il y a d'autres choses pour aller pour le paramètre je pense que je vais faire une autre vidéo ou où... bah ben, je vais vous dire ça l'essentiel si vous allez faire un stream vous allez cliquer ici et comme je vous ai dit vous pouvez aller sur vous pouvez faire des vidéos personnelles ou personnalisées ou pas et sur youtube twitch et... Facebook, vous pouvez faire Twitter, ça peut, vous, pouvez, vous pouvez vraiment faire des streams. C'est vraiment pratique. Vous allez sélectionner comme YouTube après serveur. Vous devez. C'est juste la clé que vous. Quand vous, vous enregistrez avec euh, YouTube, il va vous donner la clé que vous allez mettre copie-coller ici un peu ça après vous allez juste faire appliquer cliquez sur appliquer ok bon moi je parle de ça un c'est un peu ça et le paramètre je pense il y a beaucoup de choses à faire là dedans je pense que je vais faire une autre vidéo pour ça et dis-moi si vous avez aimé cette vidéo ou pas et qu'est-ce que, si je dois améliorer quelque chose, si vous avez une question aussi, euh, vous pouvez me la poser en commentaire. Et ne dites pas, euh, vous pouvez nous faire des suggestions aussi, s'il si y a des choses que vous connaissez déjà et que moi, je n'ai pas présentées. Et ça me ferait un grand plaisir de hein. partager c'est tout ça on peut je vous montre là je vais ajouter d'autres choses et des sources euh, médias des choses il y a beaucoup de choses avec OBS c'est vraiment c'est génial moi, je trouve que le logiciel génial comme je vous dis guys euh, à la prochaine si vous avez des, des commentaires n'hésitez pas à me faire savoir et, et dis-moi euh, vos, vos, Qu'est-ce que vous pensez de ces logiciels, si vous l'utilisez déjà, ou, ça va me faire un grand plaisir. Si vous avez des questions aussi, euh, posez-moi les questions. Je vous demande d'abonner de, à la chaîne quand je vais essayer de penser de faire d'autres, une série de vidéos sur OBS, et d'autres choses encore, et je vous dis, salut, à la prochaine, pour une autre vidéo.